Je suis, je suis triste pour sa mafée et pour eux de ne pas avoir, ne pas avoir été capable de leur apporter le succès immédiat. J'ai défendu mes valeurs, mon bilan. J'ai défendu mes convictions avec ardeur. J'ai tout fait pour faire gagner les idées, la vision et les projets qui nous rassemblent. Je n'ai pas ménagé ma peine. Je me suis engagé totalement dans une campagne très courte, qui, pour moi, pour les raisons que vous savez, n'a pu véritablement commencer avant le 24 février. Malheureusement, malgré le courage et la ferveur de mes policiers, et de nos sympathisants, je ne suis pas parvenu à convaincre une majorité d'électeurs. Ce résultat est évidemment une immense déception. Mais c'est un choix démocratique. Je prends acte, M. M. sera donc le dimanche 3 avril prochain, le prochain président du conseil territorial de saint martin et donc le Président de tous les Saint-Martinois. Je veux sincèrement, et dans un esprit républicain, lui souhaiter une bonne chance au milieu des épreuves, car ça sera difficile pour lui, pour nous, pour tous. Notre suite saint -Martin un territoire perçu comme atypique et rebelle, n'avons pas en effet d'ennemis à l'extérieur, ennemis visibles et visibles. Et ces partisans du Saint-Martin bâchent, prospèrent, depuis cinq ans, non loin de nous, entre mi-2018 et fin 2020, et désormais prônant dans quelques bureaux parisiens. Pour défendre les intérêts de Saint-Martin et protéger les Saint-Martinois, je les ai combattus, tout en étant conduit à jouer le jeu avec l'État français, pour reprendre l'expression de l'illustre Félix Eboué, pour que le droit de l'État, surtout en période Covid, ne l'emporte pas sur l'État de droit. Cela m'a pris beaucoup de temps et m'a hélas éloigné de ma population, éloigné du terrain. Au-delà de cet éloignement contraint qui m'a été fatal dans les urnes, je dois en partie ma défaite de ce soir, leur manigrance politicienne, à leur la vie et l'action continuent néanmoins. Je souhaite donc de tout cœur que ces matin qui est notre pays, qui nous rassemble, réussisse à traverser les épreuves qui nous attendent. Car notre territoire qui doit être uni pour ne pas être puni est beaucoup plus grand que ses représentants élus aux autres, autres familles. Et nous devons ce soir penser exclusivement au bonheur et à la protection des saint martin C'est pour nous élus, toutes listes et tendances confondues, notre mission. C'est notre rôle, c'est notre idéal. J'ai beaucoup souffert que l'institution que j'ai représentée entre 2017 et 2022 n'ait pas été respectée. Et cette campagne, trop souvent synonyme de surenchère dans les provocations et les attaques personnelles, a engendré d'inquiétantes évolution susceptible de mettre en péril la paix civile. On ne discute plus, on stigmatise, on n'argumente plus, on insulte, on ne contredit même plus, on exclut. Ne donnons donc pas le mauvais exemple. Je ne serai jamais comme celles et ceux qui nous ont combattus, malgré ma tristesse et ma frustration. Je souhaite donc sincèrement que mon successeur réussisse et, et il pourra compter sur une opposition vigilante, exigeante mais toujours constructive. J'ai semé, il récoltera, tant mieux pour Saint-Martin et pour la nécessaire confiance que nous devrons tous ensemble préserver. La confiance est importante, particulièrement en économie. Et elle est hélas fort souvent compromise par des déclarations intempestives de pessimisme, voire dauto d'autofragilation. Plusieurs fois depuis 2017, quelques personnes distinguées ont annoncé l'effondrement de l'économie et la société sanartinoise. L'apocalypse n'a pas eu lieu. Ensemble, nous avons tenu. J'ai semé il récolte Tel est le sort parfois injuste de la démocratie. Les plus grands hommes ont aussi connu de tels décontenus tel le grand Churchill, congédié par les électeurs britanniques durant l'été 1945, après avoir tenu tête pendant 5 ans, bien seul, parfois, à l'Allemagne nazie. Avant de vous quitter ce soir, je veux remercier tous les Saint-Martinois, pour l'honneur qu'ils m'ont fait de m'avoir choisi pour présider notre pays pendant cinq ans. C'est à moi de dire merci. Car dans la vie d'un homme, présider notre territoire après l'avoir représenté 5 ans à l'Assemblée nationale, c'est quelque chose que je ne pourrai jamais oublier. C'est un honneur immense. J'y ai consacré toute mon énergie de la première à la dernière seconde. Et je le ferai d'ailleurs jusqu'à la fin ultime de ce mandat éprouvant qui s'achèvera ce samedi 2 avril au soir. Je n'ai pas à rougir de mon mandat. J'ai sans doute, comme tout le monde, commis des erreurs et des maladresses. Mais j'ai sans cesse et sans relâche travaillé pour que Saint-Martin se reconstruise, s'équipe, se réforme. J'ai essayé de faire de mon mieux pour protéger mon peuple des crises sans précédent qui, pendant ces cinq années, nous ont impactés, et parfois meurtris. J'en ressors, mes chers compatriotes, avec un amour de Saint-Martin plus grand encore, avec un attachement pour notre population plus fort encore, et j'en ressors avec plus d'admiration encore pour ce que les Saint-Martinoises et les Saint-Martinois sont capables d'accomplir dans les situations les plus difficiles. Je voudrais enfin tout particulièrement Remercier à nouveau les quelques 3216 électeurs qui ont voté pour mon équipe et moi-même. Et je voudrais évidemment remercier les 25 policiers. Ensemble, nous avons fait une campagne inoubliable contre toutes les forces coalisées contre nous. Et Dieu sait qu'elles étaient nombreuses et acharnées. Je n'ai pas ménagé ma peine, je me suis engagé totalement et pleinement. Vous m'avez aidé d'une manière extraordinaire, avec des faibles moyens. Et j'ai découvert durant ces quelques semaines des personnalités exceptionnelles, des soutiens inattendus, des jeunes de talents promoteurs. Nous avons formé une vraie équipe cohérente et soudée. Loin des petites intrigues et des grandes aigreurs que l'on a pu percevoir ailleurs. Le résultat final n'est pas conforme à nos attentes, mais nous avons combattu avec courage, respect et dignité. Cette campagne 2022 paradoxalement restera donc humainement comme l'un des meilleurs souvenirs de ma carrière politique. Une autre période va s'ouvrir dans une semaine. Dans cette nouvelle époque, je resterai l'un des vous. Après cinq ans à la tête de l'exécutif Saint-Martinois, mon engagement dans la vie de mon territoire sera certes peut-être différent. Mais les épreuves, les joies, les peines ont tissé entre nous des liens que le temps ne distendra jamais. Alors ce soir, donnons la plus belle image de Saint-Martin. Saint-Martin que nous aimons tous au-delà de, de nos divergences politiques. La plus belle image d'une collectivité rayonnante, respectueuse, démocratique, qui respecte les valeurs de neutralité du service public. D'une île ouverte, qui n'a pas de haine au cœur, qui ne baisse pas la tête qui ne regarde pas l'autre comme un adversaire, ou pire, comme un ennemi. La plus belle image de Saint-Martin, qui a su gagner avec moi en 2017, et qui saura en 2022 reconnaître une défaite honorable, mais forcément provisoire, car la vie politique en démocratie est faite d'alternance. La plus belle image d'une population pétrie de bon sens, qui sait que la vie est faite de succès et d'échecs. Et qui sait que l'on est grand dans l'échec, car ce qui ne nous tue pas nous renforce, nous renforcent. Soyons dignes, soyons fiers, soyons saint, saint martin Saint-Martin, je vous aime. Merci. Merci à tous. C'est Chaville. Chaville. Hein? Oui. Oui. Oui. Oui. un manque hein? de respect. Non il l'Icon de Zalfrey, l'Icon de Zalfrey, l'Icon de de Zalfrey, de oui bonjour. Bonjour. Bonjour. I want to moviliza sam pardon signora And I don't know who I believe, but I do believe that there is a living God. whether you voted for me or not. I want to say my thank you as well. <laughs> Let me start because the last time he was in the East and father I said the East must bring home to victory. Rana. <laughs> Thank you Rambo St-Louis. <laughs> Thank you Bolognese. <laughs> Thank you Frank <Sraigsema>, Spee, my <laughs> Thank you Mont-Balois, Agri-Long, Aventura. <laughs> Thank you Swing Campania. To Team Gibbs. Congrats to you guys. You fought a hard battle, most definitely. But the people have spoken tonight. And they say for the next five years, this country, St. Martin, will be governed by the team Edison and Ho. Let's respect. I'm proud of you. I'm proud of Thank you. Thank you for the courage. Let me know. I was about to say it. congratulations to Hope as well. That really makes sense for me. We are all once a mapping family. We are political adversaries, not political enemies. Let that be clear, VP. now come together and work as one happy family there is no room for division there's no more for petty problems let's look at the big Forward. and your team, you're the 26, 26 of us that you have elected tonight will involve itself in a clear plan of action to bring us all together through our cultural policies and our cultural program. So yes people, I am happy, I am proud of this great moment that you have been asking for, you have been crying out for and the good thing is, We standing here tonight, Alternative in that supplement, <coughs> have heard your cry. We have heard your cry. You saying stop the division, stop the end of fighting. You want to see us hold hands and work in your best interest. So I am committed myself as leader of this great group, this great team to really the pathway that was unity that was togetherness and prosperity for us all tomorrow <laughs> <clears> of <throat> up up up up course of course, up up course. Up. Up up. enough thank my great family the RSF team thank you guys we were together right from the start and we you meet together to the end. Am I going to say, that Monday morning of last week, I have called on all the other teams. But the one who sat <coughs> with us for 30 on Monday afternoon, is the team of <laughs> And that means this whole together is possible. So together now, we are forming one family and we are going to work tirelessly in the interest of St. Martin and its people. May God bless you. May God bless this sweet St. Martin land. Thank you. <laughs> Chers amis, bonsoir. Je commencerai par dire merci. Merci à tous ceux et à toutes celles qui se sont engagés dans ce combat. Vous étiez nombreux à avoir soutenu cette cause dont vous êtes tous responsable de cette victoire éclatante ce soir. parce qu'au fond de vous, vous avez compris qu'on ne pouvait plus continuer. Hein. Le pays était dans le creux de la vague. Donc il fallait maintenant offrir un avenir meilleur pour cette jeunesse qui souffre pour la désespérance sociale qui règne dans les différents quartiers de l'île. Donc nous allons nous attaquer à toutes ces problématiques pour pouvoir redresser la situation et faire en sorte que vous pouvez tous aspirer à un avenir meilleur dans la dignité, dans la décence. Et nous serons prêts à vous épauler, à vous accompagner à tous les niveaux. Merci de votre engagement dès le premier tour. Merci d'avoir été fidèle au RSL et après-alternative. Merci encore à Saint-Martin. C'est une belle victoire pour nos filles. Merci et bravo. Félicitations à vous tous. C'est mon la, c'est mon la qui semblait. Mon bel merci, un grand merci. J'ai été présents, j'ai été nombreux à dire loulou, tout est arrivé et nous avons. Donc, à Cadizot, à Cadizot, à, 4 heures, à 4 heures, un grand merci. C'est Saint-Martin qui gagne les combats là ce soir. Parce que ce soir, je ne vois pas de communauté, je vois Saint-Martin. Et c'est comme ça que nous voulons nous, nous, nous tous qui travailler ensemble, la main dans la main plus de division entre les différentes communautés. Au contraire, pour nous rassembler nous et former en seule communauté. la monde est une place à eux. C'est l'engagement à capant tous vos hommes. Au nom RSF, au nom Alternative, Nous tous ensemble à dans le même bateau là. Et donc ramener à dans le même sens pour nous arriver au bon port. Donc, engagement à Zoc depuis le départ. Nous qui célébrions ce fait, mais demain, nos équipes-là, nous allons mettre nous, nous, nous au travail. Parce que leur euh, situation a regressé. regressé pardon. Donc, nous qui présents au rendez-vous. C'est le, le garantie, c'est la garantie à Kabazoun au souhait que nous travaillons pour revenir la situation économique de Bel pays à nous, Saint-Martin. Merci à Pile pour engagement. Merci, Saint-Martin. Okay, okay. Okay. Donc voilà, again, thank you. You are a great, loving, wonderful Saint Martin people. All of us pull together. No more division. We are committing ourselves to defend the interest of everyone who chose from this country their home. You all can find your place in this country and we're going to work together in the interest of everyone. That's a commitment that NSM authority came before you tonight. Thank you. May God bless each and every one of you. Thank you so much.